Quand on rentre dans une église gréco-catholique ukrainienne, comme dans, dans toutes les églises de, de Ric Byzantin, ce qui frappe le, le visiteur ou le pèlerin, c'est l'iconostase. Cette iconostase en tant que meuble, donc en bois, date du début des années 30, 1930, et il se trouvait non pas dans cette église, mais dans la petite église des Grecs, Grecs catholiques, des Grecs de Grèce qui avaient demandé un prêtre catholique quand ils se sont installés à Lyon. Et cette petite église se trouvait vers la rue Paulbert dans le quartier de la Guillotière et au euh, décès du, du prêtre, euh, le père Dorothée Calavassi, euh, il n'y a pas eu de successeur et finalement cette iconostase est arrivée ici. Les icônes d'origine de cette iconostase se trouvent pour le Sauveur et la Mère de Dieu de l'autre côté, qui regarde le sanctuaire. Et puis il y avait sur le côté deux autres icônes, l'une de Saint Jean-Baptiste. C'est typique des iconostases. Saint Jean-Baptiste, c'est l'icône de celui qui est le dernier des prophètes et qui annonce le Christ, qui fait le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Cette icône, on voit Jean le Baptiste en train de baptiser le Christ dans le Jourdain, et puis on voit en bas de l'icône la tête coupée du, du prophète, du précurseur. Et puis de l'autre côté, l'icône patronale de la chapelle grecque, icône patronale puisque cette chapelle grecque était dédiée à la dormition ou l'Assomption de la Mère de Dieu, scène qui est figurée en bas de cette icône, et en haut, il y a la Trinité, les anges qui rendent visite à Abraham, à Mambré. Et dans l'Écriture, on joue entre le singulier et le pluriel. Les pères de l'Église y ont vu la préfiguration de la révélation de la Sainte Trinité. Ce qui est particulier, c'est qu'il y a un certain nombre d'inscriptions en grec, et dont une qui est particulièrement originale euh, et ça a été relevé par l'évêque euh, catholique des, des Grecs de rite byzantin d'Athènes, monseigneur hein, Salakas, quand il est venu ici, c'est « Panagia Ifili ton venon », la toute sainte qui, qui aime les étrangers. Donc, cette appellation qui correspond toujours très bien pour la communauté, la communauté ukrainienne. Les icônes despotiques, c'est-à-dire principales, celles de la Mère de Dieu ici et celles du Sauveur ont été euh, peintes pour cette iconostase, donc vraiment aux dimensions, du temps du Père Roger Salévitch. Elles ont été peintes par Madame Yolande Racine, qui était le, le bras droit du Père Roger à la l'atelier d'icônes qui lui se trouvait rue Salah à Lyon, hein, au foyer oriental. Et les icônes de la Mère de Dieu et du Christ d'origine ont été placées au dos de l'iconostase. Donc, on regarde à l'intérieur du sanctuaire. Cette icône d'origine de l'iconostase est grecque. On le voit bien à cause de la langue de l'évangile, qui est bien le grec. et hein? Promé, approchez de moi. Ici, au fond de l'abside, c'est l'icône de Saint Athanase, patriarche d'Alexandrie. Alors, que fait un Égyptien dans une église gréco-catholique ukrainienne L'histoire est très simple. Et le père Michel Vasilik, qui me l'avait expliqué à l'époque, pourquoi il a choisi ce patronage pour la communauté ukrainienne. Tout simplement, Saint Athanase, qui était un grand évêque, d'Alexandrie, qui était l'une des principales villes chrétiennes hein, du début du christianisme, euh, suite à des disputes théologiques, a été euh, chassé, a été exilée euh, d'Alexandrie. Les Ukrainiens ont, ont été exilés, se sont exilés pour des raisons économiques, pour des raisons politiques. Et bien le fait que la communauté soit placée sous le vocable de saint Athanase, marque bien le souhait de, de revenir dans, dans la patrie, dans le pays des origines.